L'ambiance monte. DG qui est sur la scène. Ça, le... Ça va Un petit mot Laurent Un petit mot Un petit mot Un petit mot Heureux d'être là. Heureux d'être là devant de, vos équipes. De partager ce petit moment euh, dont on a besoin, ouais. et qui devrait, qui est bien parti et qui, qui devrait bien se terminer. Vous avez bien fait les choses. Donc, ouais, normalement, on a quelqu'un de bien qui intervient. mais Avant, ah bon, je le connais pas. Moi, mais, là. Mais, mais là, on dit, ne on dit rien. pour le. Moment. Bon, ouais. on verra après. On verra après. Ok, ouais. merci Laurent.